Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter des traitements dans une tâche et euh, déclencher la boucle d'événements pour lui faire faire des choses. Donc dans celle-ci, nous allons expliciter la notion de tâche, qui est euh, l'interface entre l'utilisateur et la boucle. Donc, euh, la fonction ensure future que nous avons explicité dans la dernière vidéo retourne un objet de type task. Donc, un objet de type task, ça sert à quoi Ça sert essentiellement à connaître l'état de ce traitement, savoir s'il si est terminé ou pas, et de mémoriser si, dans le cas où il s'est terminé, est-ce qu'il s'est bien terminé ou est-ce qu'au contraire, il a levé une exception, par exemple. Donc, je vais vous montrer tout ça sur une petite animation. Donc, je me mets dans un scénario euh, d'une boucle dans laquelle je vais créer trois tâches. Donc, je vais appeler un surfuture qui va m'envoyer un objet task. Je vais le faire trois fois. Je rentre dans Run Forever, donc la boucle, comme on l'a déjà bien compris, va sélectionner une tâche, va la faire avancer jusqu'au prochain yield, va sélectionner une autre tâche, la faire avancer jusqu'au prochain yield, etc. On a bien compris cette logique. Et puis, euh, je me mets maintenant dans la situation où une de ces tâches va retourner normalement. Donc, c'est une coroutine. La coroutine a fini son travail, elle fait return quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer je vais mémoriser le résultat de ce retour dans l'objet Task. Et je pourrai ensuite y accéder par la méthode Result. Et ensuite, ce que va faire la boucle, c'est de marquer cette tâche comme étant terminée. Du coup, elle n'a plus besoin de s'en occuper. Elle passe à une autre tâche. Et maintenant, je mets dans le cas où cette autre tâche lève une exception. Et je me mets dans le, le cas aussi où cette exception elle a été attrapée dans le, la pile dont on parle. C'est-à-dire qu'en en en regardant dans les différents frames de la pile, je tombe sur une exception try qui, effectivement, capture une exception. Ben dans ce cas-là, de manière tout à fait euh, normale, on va continuer l'exception comme si c'était rien passé. L'exception ne va pas euh, aller jusqu'à la boucle. La boucle ne va même pas voir qu'il y a une exception. Je vais continuer mon traitement normalement. Je vais passer à une autre tâche. Et maintenant, je mets dans le cas de figure où cette autre tâche lève à son tour une exception, mais cette fois-ci, dans aucun des frames de la pile de cette tâche, il n'y a de, de, de, de close try qui, qui attrape l'exception. Donc ce qu'on va faire, c'est de mémoriser cette exception dans l'objet de tâche, comme on l'a fait tout à l'heure, simplement, on la met dans un champ qui s'appelle exception. De nouveau, cette tâche, on la marque comme étant terminée, on n'a plus besoin de s'en occuper et on se retrouve uniquement avec une tâche. Donc vous avez bien compris que la tâche, ça va être l'objet qui va permettre de communiquer entre l'utilisateur et la boucle d'événements. J'ai bien insisté dans l'animation sur la notion d'exception et en particulier dans ce cas pathologique où l'exception n'est pas attrapée nativement dans le code asynchrone. Parce que c'est une source de, de soucis, euh, évidemment, si une de vos tâches lève une exception et que personne ne va la lire, ça veut dire que très possiblement, il y a eu quelque chose de vraiment pas bien qui s'est passé. Donc c'est une source de bug assez importante. C'est même, je vais vous dire, en matière de développement, quand vous allez commencer à, à écrire du code un petit peu sérieux, c'est très probablement le premier souci que vous allez avoir c'est que vous écrivez du code et ça se passe mal et vous n'avez aucun retour. Donc euh, il faut bien apprendre à, à, à aller explorer les différents composants des tâches. Donc les bonnes pratiques, c'est autant que possible d'attraper les exceptions dans le corps du code asynchrone. C'est quand même le plus simple, en, en règle générale. On, on s'efforce de faire en sorte que les exceptions n'arrivent pas jusqu'au fond de, de la pile de la, de la coroutine. Maintenant, dans le cas Peut toujours arriver ou il y a une exception que vous n'avez pas prévue. Il est quand même assez important, donc ce que je cherche à dire c'est si vous avez un code qui arrive à maturité, il y a de très fortes chances pour que vous soyez amené à écrire un, un code de type robustification qui va se charger d'aller bien explorer le contenu de toutes les tâches et bien vérifier qu'aucune exception n'a été levée. Alors pour faire ça, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Dans la la classe task, donc là il s'agit de deux méthodes de classe, vous avez All Tasks et Current Task. Bon, C'est surtout All Tasks qui nous intéresse, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça, ça, ça s'utilise. Donc, Je crée un, une coroutine fou, je l'ajoute dans la boucle sans fin, je vous montre que le résultat est un objet de type task. Je vous montre également que je peux maintenant demander quelle, quelle est la liste de toutes les tâches qui sont dans la boucle. Alors, à De nouveau, il y a la, cette notion de boucle implicite qui est, qui est, qui est utilisée ici. Je n'ai pas été obligé de préciser sur quelle boucle je je, à quelle boucle je m'intéresse parce que c'est la boucle par défaut. Donc, euh, la méthode AllTasks me bon, renvoie un ensemble. C'est pas une liste, c'est un ensemble. C'est de, de façon normale de, de voir les choses puisque il n'y aurait aucune raison de mettre deux fois le même, le même objet. Je peux vérifier que l'objet task que j'ai euh, créé par EnsureFuture fait bien partie euh, des tâches. Et euh, évidemment, si j'essaye de regarder dans ce contexte-là quelle est la tâche courante, ben, il n'y en a pas puisque je ne suis pas dans une boucle, il n'y a pas de, de tâche courante. Donc Pour finir, je vous signale l'existence d'une méthode Cancel sur les tasks. C'est une méthode qu'on a pas forcément besoin d'utiliser quand on commence, mais dès qu'on fait du code un petit peu sérieux, ça fait partie de la vie de tous les jours que d'avoir à annuler des tâches. Donc il faut y être préparé. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand je fais un task.cancel, je ne dis pas tout bêtement à la boucle de complètement ignorer ma tâche, c'est un petit peu plus sophistiqué que ça. La boucle va redonner la main à la tâche, sauf que la prochaine fois où la tâche aura la main, on va lui envoyer une exception qui s'appelle « Cancel d'erreur », donc euh, vous êtes en charge d'attraper cette exception. Vous pouvez même l'ignorer si vous voulez, ce n'est pas forcément une pratique recommandée, mais donc euh, c'est pour vous indiquer la, la, le contexte général de, de, de cette manipulation d'annulation de, de tâches. Donc en résumé, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'une boucle, c'est principalement une, un ensemble de tâches, alors de manière plus précise, on devrait dire un ensemble de futures, une tâche, c'est un exemple particulier de future, c'est l'exemple de Future qui va avec les coroutines. Donc en tant qu'utilisateur on va dire normal de la librairie, c'est euh, la chose à laquelle vous êtes le plus facilement exposé, ce sont des tâches. Et les futures sont des abstractions dont on n'a pas besoin en tant qu'utilisateur de base. On a vu également qu'une tâche c'est principalement une pile, donc de ce point de vue-là ça ressemble un peu à un espèce de thread applicatif. Euh, ça mémorise un état, ça mémorise le résultat de, du traitement pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et je vous rappelle surtout que c'est de la responsabilité de l'appelant, ou de l'utilisateur, on va dire, d'aller explorer les différents objetages qui sont dans la boucle, pour en tout cas vous assurer que vous allez lire les exceptions, et si vous ne le faites pas, vous risquez d'obtenir un avertissement émis par le garbage, le garbage collector, pardon, Simplement, il faut, faut être conscient du fait que le garbage collector ne peut pas vous va probablement vous donner une information à un moment qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir à quel moment on peut décider que quelque chose ne va pas. Euh, vous n'avez pas encore lu l'exception de la tâche T, mais rien ne me dit que vous n'allez pas la lire dans, dans un quart d'heure ou dans deux heures. Donc euh, le, le, le moment auquel on est capable de vous donner cet avertissement, en règle générale, c'est toujours trop tard. Donc euh, il, est beaucoup, il est bien préférable d'avoir une, une bonne pratique de développement. Euh, et dans cet esprit-là, je vous conseille d'aller euh, systématiquement lire l'exception qui est liée à, à, aux objets tâches. À bientôt